Good morning. Allez, iden, l'étude d'aujourd'hui, l'irfuat Arav Baruch Shmuel ben Lea de Torcha Holi Israel. Si vous souhaitez aussi d'une prochaine étude de Micha, contactez sa communauté éternelle. Nous étions la sérket Megillah perek elf Mishnah Gimel. Eizo hi ir gedola kol sheyes bo asara batanim pachot mikan arize kvar be elu amru magdimin velo Alors, Avalzman, l'Zman des Koanim, et tishabev, et vachagivav, velo magdimin. Et on commence maintenant. On t'a dit qu'il y avait une différence entre les lectures, la lecture de la Megillah pour les grandes villes et pour les petits villages. On avait dit que pour les petits villages, on leur fait une ou là, une permission, une dérogation, de pouvoir lire la Megillah au Yom Aknissa, au jour où de toute façon on va entrer dans les villes pour partir voir les juges, la police, enfin pour gérer les problèmes d'argent. C'était fréquent apparemment de partir euh, demander les avis du Rave, il m'a fait comme ci, il m'a fait comme ça, on partait. Donc le lundi et jeudi on partait, c'est le jour où il y avait J'imagine que c'était correspondait aussi que le jour où concrètement, si j'avais. c'est rien. Les, villages, les villageois arrivent, viennent à la ville pour vendre leur, le, le, leur fruits quoi, leur, le, que ce soit le lait, que ce soit les œufs que ce soit ceux qui élèvent tout ça chez eux, donc après ils y a amis pour les vendre. J'imagine qu'ils devaient faire correspondre ça avec le lundi et le jeudi en même temps. Et donc du coup maintenant on cherche à savoir c'est quoi qu'on -ce qu appelle une grande ville qu'on leur dit non, en tu fait, une grande ville t'as pas le droit de t'appuyer sur l'autre. C'est-à-dire entre le petit village où il y a les trois paysans là-bas et la grosse ville où il y a 5 millions de 8 ans il y a quand même des petits villages qui a 100 personnes, 150 personnes, ça s'appelle un petit village ou pas Qu'est-ce qu'on appelle un village ou pas, village ou pas Eh bien, Ezoïr, de là, qu'est-ce qu'on appelle une grande ville Colcheyech Ba Asarabatlanim. Une grande ville, c'est ce qu'on appelle qu'il y a Asarabatlanim. C'est-à-dire, c'est qu'on a prévu, qu'il y a une ville qui est organisée où il y a un minyan de 10 personnes qui sont constamment à la Beth 7, qui étudient la Torah, et qu'en cas de nécessité, s'il y a n'importe quel besoin de mitzéva, de partir au cimetière, D'accord Pour toutes sortes de choses, il faut des, une ville qui est assez grande pour que dans leur, dans leur budget, eh bien, ils entretiennent aussi 10 personnes qui sont constamment disponibles pour tous les besoins spirituels de la ville. Si on a une ville qui est comme ça, eh bien, ça s'appelle une grande ville. Tant oui. qu'on n'a pas une ville où il y a ses Batanim, il n'y a pas de budget pour ça, parce que c'est une ville qui n'a qui, qui, qui pas de, de tellement grands besoins, et eh bien, eh bien, dans ce cas-là, c'est considéré comme un village. Par contre, Mikan, si c'est moins que ça, un réis et kfar. D'accord C'est moins que ça, c'est un, un kfar. Ok Et. Je sais pas, le pardon, je suis un peu étonné, dans cette Bertrand il rapporte quelque chose que je connaissais pas. C'est qu'il rapporte qu'en fait, c'est quoi les Asar C'est pas qu'ils sont là pour partir aussi, cimetière, c'est pour partir, pour, pour assurer une permanence au minénime. Alors, je sais pas exactement, parce qu'à euh, notre époque. Euh, les gens ils partent travailler, puis ils sont là comme à la synagogue, mais apparemment, j'imagine que peut-être pour Mincha, quand c'est trop tôt, pas tout le monde était là constamment à la Knesset. Donc il y avait une ville qui se débrouillait pour avoir dix personnes qui étaient constamment là à la Knesset, pour pouvoir compléter le minyan. Voilà, ça c'est pour les dix Batlanim. Donc s'il y a cette quantité-là, c'est une grande ville, s'il n'y a pas cette quantité, il y a pas ces dix Batlanim, Batlanim c'est des gens qui ne travaillent pas, c'est ces chômeurs, qui sont payés donc par la caisse du public, et eh bien ça s'appelle que c'est un village. Be pour cela, on a dit que qu'on avancera et qu'on ne repoussera pas. C'est-à-dire, pour cette mitzvah de la Megillah, les manim de la Megillah, on a quelque chose de particulier, c'est qu'on a dit, tu sais, si tu vois déjà que à la date prévue, tu ne pourras pas lire parce qu'il y aura... Ça va tomber pendant Shabbat, ça va tomber parce qu'il y a les, les villes qui sont les petits villages. Alors on leur dit, vous savez quoi, n'attendez pas la date, lisez auparavant. Alors là... C'est la première fois, en fait, je pense que c'est la seule fois, même à la limite, où dans la Torah, on va avancer des rendez-vous. Parce que, aval, parce qu'en général, c'est pas comme ça. En général, on va repousser les rendez-vous. C'est-à-dire, en l'occurrence, le zman et Le zman vous vous rappelez qu'on avait fini la maserhet de Ta'anit, on avait découvert le zman et un jour où il y avait, selon les familles, qui devaient apporter... Je ne vais pas trop traîner deux minutes, d'abord je lis la phrase, après on revient en arrière, on explique. Ce sont quatre événements que, aussi, lorsqu'ils vont tomber pendant Shabbat, tu ne pourras pas les réaliser pendant Shabbat. Pour ces quatre événements-là, eh ben, on ne va pas dire de le faire plus tôt, on va te dire de le faire plus tard. Étant donné que leur moment officiel n'est pas encore arrivé, on va te dire, tu sais quoi, n'avance pas leur. Donc, attends que la date, euh, le rendez-vous arrive, tu ne peux pas le réaliser à cause du Shabbat, eh ben, tu repousses ça au lendemain. C'est quoi ces quatre événements Alors il y a Zman et Kwanim, Zman c'est ce qu'on avait vu dans la fin de que qu'il y avait des, des, des familles qui faisaient un don de bois tous les ans au Batamigdash. En rapport avec la première fois où ils ont construit le Batamigdash, à l'époque de Ezra, il y avait besoin de bois, du coup il y a des familles qui se, sont, euh, qui se sont relayées pour venir le faire, et du coup tous les ans à cette même dette-là, cette même famille revenait pour offrir de nouveau du bois. Ils offrent un corban et c'est un jour de fête pour eux. Donc ça c'est date Sakwanim. Si la date ça tombe pendant Shabbat, on ne peut pas apporter les bois pendant Shabbat. Tu ne l'apporteras pas avant, mais tu l'apporteras après le Yamushon qui suit. Idem aussi pour le Tishabéav. Quand tishabéav ça tombe pendant Shabbat, qu'est-ce qu'on fait On ne jeûne pas avant, on jeûne après. Pour la raison, la gouvernance explique cette fois-ci, c'est parce que pour Anoutal lo Magdeminan, on ne fait pas avancer un malheur, mais on le repousse. Si tu as une date date, euh, une date que pas très chaleureuse, eh bien ne l'avance pas plutôt, plutôt attends que la date arrive, qu'elle passe après, ça avant tu remplis ta dette. Khagiga, c'est d'apporter le korban chagiga. On a l'occasion d'apprendre, c'est quoi le corban chagiga, mais à Yom Tov, on a l'obligation de. Pendant les régalimes, on a l'obligation d'apporter, de monter on pour apporter le korban chagiga, shalmei chagiga de shlamim, et les manger là-bas. Si ça tombe pendant Shabbat, et qu'on ne pourra pas apporter donc, parce que Shabbat, on n'apporte pas, les chalmi chagiga, on apporte juste les korbanotes. Euh, qui sont chrova, du Shabbat, alors on reportera la, euh, le, le, le devoir d'apporter cor ces, ces corbanotes-là. C'est des corbanotes que chaque particulier a le devoir d'apporter, de venir à d'apporter une Olatveya, et d'apporter un Sharmikha Giga, et ben, si Pessah ça va tomber pendant le Shabbat, et tu ne pourras pas les apporter pendant le premier jour de Pessah, on ne va pas dire de les apporter la veille du Shabbat. Pardon. On ne va pas te dire de les apporter la veille de Shabbat, mais repousse le Shabbat, euh, repousse, le, repousse la mise à Travia au lendemain, au Yom Yomunichon, d'accord Et à la mise à de Akhel. La mise de Akhel, c'est à la sortie du Yom Tov de Sukot tous les sept ans, le roi, le roi, euh, on construisait une petite estrade au Betamigdash dans la Hazara, et le roi montait dessus et lisait tout le fromage de la rime devant tout le peuple. Ça, c'est la mise à de Akel. Maintenant, si la sortie de... Yom Tov, on prend directement dans le Shabbat, on ne pourra pas le faire pendant le Shabbat, parce qu'on ne peut pas construire cette estrade pendant le Shabbat. On ne peut pas non plus la construire depuis la veille de, de Yom Tov et rester pendant tout Yom Tov, parce qu'il n'y a déjà pas assez de place. Là, on ne va pas ajouter des. des, des encombrer davantage la Hazara. Donc, on va reporter ça à la sortie du Shabbat qui va suivre, ce sera le, la sortie du deuxième jour du Soukot, en fait, la veille du 3. Et pour tout cela, Meacherin, Velo dit donc, on repoussera l'événement au lieu de l'avancer. Avalpichamro Magdimin, bien qu'on a dit, sache que maintenant, maintenant on revient sur les, la Mengila. J'ai dit que des fois la Megillah, on va la lire le 11 et le 12 même. Le 11, 11 Adar, 12 Adar, 13 adars. Avalpichamro Magdimin, même si je t'ai dit d'avancer la lecture de la Mengila, sache que durant ces jours-là, on aura le droit de faire des Espedim de jeûner. C'est-à-dire, il y a certains jours dans l'année, on n'a pas le droit de faire des Espedim, si qu quelqu'un qui décède. Euh, pendant certaines périodes de l'année, on ne fera pas des euh, D'accord Par exemple, quelqu'un qui décède, on l'enterre, on ne fait pas des D'accord Je crois que même d'ailleurs, pendant tout le monde, Nissan, si je ne me trompe pas, j'ai doute. En tout cas, on ne fait pas des et on ne fait pas aussi des jeûnes durant ces jours-là de pourim. À pourim même, mais si toutefois, je as avancé la lecture de la vigilance, sache que s'il y a une nécessité, on pourrait aussi faire des ou faire des tarniotes et des jeûnes. Ou matanat l'évenim aussi. On t'a le droit de faire la matanat l'évenim durant ce jour-là. Là, la, la phrase n'est pas assez claire comme elle est présentée. Le principe, il est simple. C'est que lorsque tu avances la lecture de la Megillah pour les Kfarim, par exemple, pour les villages, dans la lecture de la Megillah au 12 Adar, sache que ce 12 Hadar, c'est vrai que tu as lu la Megillah, mais ce n'est pas pour im. Pourim, ce sera le 14. Quand tu feras le Michté, le 14. Quand tu feras les le Michter, le 14. Si toutefois tu veux, malgré tout, Faire le. Euh, avant, faire la, euh, donner la matinote la l'événime. Depuis le jour où j'ai écouté la Mégila, depuis le 12h, tu auras le droit de le faire. Ok Amar Abiyouda. Attention, le vient me dire attention par rapport à, à toute sa rachade et Kfarim. Et Matai, quand est-ce que je t'ai dit que les Kfarim, que les petits villages ont le droit d'avancer la date de Purim Mais comme chez Nichnassim, ou Uniquement dans les jours où on va. Euh, où de toute façon les villageois ont l'habitude de rentrer à la ville le lundi et le jeudi. Mais si toutefois il y a un endroit où les villageois ne viennent pas à la ville de manière régulière le lundi et le jeudi, ils viennent à tous les jours de la semaine ou ils viennent pas du tout, ou ils ont des autres jours, dans ce cas, on ne pourra la lire qu'à la date fixée au 14 adar qui se débrouillent pour apporter un bal corée, qui va leur lire la Megillah comme il faut dans leur petit village, s'ils si veulent, ou qui viennent tous à la ville durant la date du 14 Adar. Mais en tout cas, on ne pourra plus leur permettre de le lire depuis le lundi et le jeudi. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine de ça